Salut tout le monde, j'espère que ça va aujourd'hui dimanche. Qui dit dimanche dit bien sûr vidéo. Donc, déjà, j'espère que votre semaine s'est bien passé. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, vidéo sur notre futur jeu préféré eFootball. Alors, tu l'as vu dans le titre, eFootball hein, e sort bientôt, puisqu'il sort dans 11 jours. Je vais t'expliquer que très bientôt, je vais pouvoir donner plein de news. Il y a encore eu. Des petits leaks, des trucs qui ont fuité. Donc, inspecteur Lulu, qu'est-ce qu'il a fait Il a mené l'enquête. Et vu que certaines choses ont fuité, bah moi, je vais te donner quelques infos en exclusivité. En attendant la semaine prochaine. Allez, c'est parti pour la vidéo. Cette vidéo, les gars, elle est sponsorisée par Plus. Regardez ce magnifique maillot de l'Olympique de Marseille. J'avais fait une vidéo sponsor où je présentais le maillot de Lyon. Là, je fais une vidéo sponsor où je présente le maillot de l'OM. Ces deux maillots, les gars, je vais vous les faire gagner. Mais je ne sais pas encore comment. Est-ce que je l'ai fait sur YouTube Est-ce que je l'ai fait, comme d'habitude, sur Twitter En tout cas, dis-moi dans les commentaires, toi, si tu es plus Team OM ou Team OL. Et peut-être que c'est grâce à ça que je ferai mon petit tirage au sort. Mais je t'en dis pas plus. Alors, déjà, je vais vous parler d'un petit truc parce que certains m'ont dit Ouais, oh, Luthor, tu fais que de bâcher le jeu. Il n'est pas encore sorti, ça vous savez, je l'ai lu plein de fois, je redis ce que j'ai dit déjà depuis dix fois, je ne bâche pas du tout le jeu, je prends les éléments comme Konami nous les donne, je les analyse, si c'est bien, je dis que c'est bien, si c'est pourri, je dis que c'est pourri, voilà, c'est pas question de bâcher le jeu, je dis pas que le jeu sera nul, je dis que ce qui nous ont présenté là, c'était nul, ça c'était moyen, ça c'était éclaté, c'est tout, et tu vas voir que la semaine prochaine là, dans toutes les infos que je vais te donner, il y a quand même beaucoup de positifs parce que vous êtes nombreux à me dire, est-ce que c'est plutôt positif ou négatif? C'est plutôt franchement, 75% de positif Là, peut-être que certains vont me dire Oh voilà, t'es trop gentil, t'es hypé pour rien, etc C'est pas grave, moi J'ai mon autoroute, tu vois, mon autoroute, elle me dit Reste franc, reste honnête Le reste, je m'en carre le fion comme de l'an 79 Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, t'as compris le principe Et en parlant du coup de révélation La semaine prochaine, il va y avoir la levée d'embargo qui devait être jeudi, il euh, y a 10 jours, et qui sera du coup, jeudi là, le 23. Donc, je t'annonce le programme. Le 23, il y aura deux vidéos, une à midi, une le soir, à 18h. S'il si ne change pas encore les dates, il y en aura une autre le lendemain midi, et le vendredi soir, on fera un live, un live sur YouTube, où là, bah, ce sera pour répondre à toutes vos questions. Donc, euh, vraiment, je vous invite à vous abonner, et à activer la cloche. Ne loupez pas ces vidéos, ne loupez pas ce live, parce que franchement, c'est des infos exclusives. Pour te mettre un petit peu... L'eau à la bouche, il y a eu un petit leaks des commandes du jeu, donc des futures features, ce qu'on appelle... Les futures possibilités de gameplay. Donc, le gameplay a changé radicalement. Ça, je t'en parlerai en détail, comme je te dis, dans les vidéos de la semaine prochaine. Je n'ai pas le droit de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Mais je vais te dire un petit peu par rapport à CLX. Hein. Comme si j'étais au courant de rien, je vais t'expliquer CLX. Que moi, je suis au courant, tu vois. Tu as, as compris maintenant, tu as compris, clin d'œil. Ça, c'est du clin d'œil. Il y a des trucs qui changent énormément. Je t'ai dit déjà que le gameplay avait beaucoup changé. Alors, première chose dont j'ai envie de te parler, c'est le L2, le L2 en défense qui est un dash. Le L2, quand tu restes appuyé, ton défenseur il va foncer sur l'attaquant, mais littéralement foncer, et il va mettre le pied ou l'épaule, tu vois Ça je te laisse imaginer les conséquences que ça a. Il y a toujours la possibilité de rester appuyé sur croix pour aller presser, un peu, aller contenir. Mais le dash, ça s'appelle un dash. Donc, c'est vraiment un dash. J'espère qu'ils ne vont pas nous traduire ça un peu à l'arrache. J'espère qu'ils vont laisser dash. Le L2 en attaque, ça, tu l'avais vu sur la bêta, c'est protection de balle. C'est très intéressant aussi. Deuxième chose dont j'ai envie de te parler sur le gameplay, c'est au niveau du R2. Le R2, ça va être accélération, mais euh, ça ne va pas être... Que l'accélération de ton joueur, ça peut être et ça va être aussi accélération du ballon. Dans notamment trois choses. Au niveau des frappes, le power shoot, donc ça on l'avait sur la bêta. Quand tu restes appuyé sur R2 et que tu appuies sur croix, ton joueur il prend un pas d'élan et il met une frappe puissante, tu vois. Je le fais bien, tu vois. Puissante. Au niveau de la croix, il y a. Une passe puissante, R2 croix, ton joueur il prend un pas d'élan aussi et il fait une grosse passe puissante. Un peu comme à la FIFA, sauf que là il y a un délai puisqu'il faut que tu charges ta passe. Très intéressant encore, tu vois je te hype un peu. Et avec rond, la longue passe puissante. Donc ça ils avaient appelé à un nom chelou en traduction dégueulasse. Moi, je ne vous parle pas de leur nom éclaté, je vous parle de ce qui se passe. Ça te fait une passe longue, puissante, tendue. Tu vois, le rond, ça fait une espèce de... Tu avais l'habitude, une espèce de parabole. Parabole, c'est pas pour capter la télé, hein. ça s'appelle une parabole. Je te laisse réviser tes maths. Avec R2, ça te fait une passe longue. Et encore une fois, il faut que tu charges. Ça change déjà énormément le gameplay. Donc, je t'ai un petit peu teasé, un petit peu donné des trucs. Mais vraiment, tu vas voir que la semaine prochaine, au niveau du gameplay, ça sent quand même pas mauvais. Je vais pas vous mentir, les gars. Petit teasing, ça sent quand même pas mauvais. Un autre petit truc que j'ai oublié de te dire. C'est qu'il y aura bien les changements manuels, tu vois. Je ne sais pas si ça peut t'intéresser. Ils ne sont plus du tout comme sur PES 2021, mais ils sont toujours là. Autre enquête de l'inspecteur Lulu, c'est que Roby Ron, donc qui est un petit peu le responsable PES au Brésil, tu vois, même Amérique du Sud, il a donné une interview sur une chaîne YouTube. Je vais un petit peu te résumer ce qu'il a dit. Et à la fin, on apprend un petit truc qui est un petit peu bizarre. Vous allez voir que ça va vous intéresser, notamment vous si vous intéressez à l'e-sport je voulais remercier euh, mika mika euh, 89 sur twitter qui m'a aidé à traduire parce que c'est du portugais et moi le portugais et je suis pas ouf tu vois. donc robbie au début il nous parle du multi du cross platform il dit que c'est voilà très intéressant de pouvoir jouer console pc et mobile ensuite au niveau du graphisme il nous dit que plus la console sera puissante plus les graphismes seront beaux. c'est un petit peu ce qu'on pensait par rapport à au next gen current gen mobile donc voilà mobile euh, ce sera moyen euh, ps4 ça va et ps5 normalement très beau niveau gameplay il dit que ce sera un vrai jeu de simulation il insiste sur le 1v1 le 1v1 je t'en parlerai la semaine prochaine c'est vraiment très très très important autant défensivement qu'offensivement là tu vas te dire c'est chelou ton histoire mais vraiment c'est ça qui change beaucoup par rapport à ps 2021 du coup putain défense auto, ou en tout cas beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins, il faudra vraiment réapprendre à jouer, et ça je peux vous le confirmer, c'est vrai, et qu'il y a une nouvelle manière de jouer avec toutes les nouvelles features de gameplay dont je te parlais notamment tout à l'heure, pour rendre le jeu encore plus simulation, c'est quand même Plutôt bien, même si c'est de la communication. Au niveau de la manette PS5, il dit qu'on aura les gâchettes adaptatives. donc Ça viendra plus tard. Hein. Ça te permettra notamment, à la moitié, tu auras une résistance de faire les enrouler Et quand tu appuieras à fond, de faire tout ce qui est power dont je te parlais au début de vidéo. Ensuite, il fait une petite pub pour le pack de démarrage à 40 euros. Ça, tu sais ce que j'en pense. J'en ai fait une vidéo, je te la mets là. Ou là, je ne sais plus. Au niveau de l'e-sport maintenant, là, c'est très bizarre ce qu'il dit. Et vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il dit... Que le but de l'esport sur e-football Sera d'avoir un seul champion Donc là, ce n'est pas pour l'e-football pro hein. Ça, ça va rester pareil C'est plutôt pour remplacer l'open, etc Il dit avant, il y avait un champion par console Un PC, un Play, un Xbox Là, il veut qu'il y ait un champion tout court Ce qui veut dire mobile PlayStation, PC, tout ça mélangé pour qu'il n'y ait qu'un champion. A voir. Mais vous rappelez le même de ce qui disait à un mec sur les toilettes avec son téléphone qui est champion du monde, ça pourrait peut-être exister dans le futur. Il ne dit pas si ce sera avec les équipes classique ou avec les équipes MyClub. J'ai pas d'infos, mais je pense que ce sera sur du MyClub et peut-être même sur l'eFootball Pro. Je sais pas. Ça serait une avancée. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Au niveau du pay-to-win, il explique qu'il y aura bien sûr des campagnes gratuites et qu'il y aura des campagnes qui seront débloquables avec les eFootball Points. Voilà. Et qu'il y aura des choses à faire. Ne vous inquiétez pas. Le 30. Avec notamment des objectifs à atteindre, et des défis, mais ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc on n'apprend pas énormément de nouvelles choses, mais quand même quelques petites choses. Et enfin la dernière petite enquête de l'inspecteur Lulu, elle va concerner le bonus vétéran puisque on sait précisément ce que l'on va avoir dans ce bonus vétéran avec même les joueurs que l'on va pouvoir tirer. Donc je te rappelle comment ça marche. Hein. Si tu as un à 5 joueurs iconiques dans ton club PES 2021, tu auras un tirage si tu en as plus que 5, donc à partir de 6, tu auras 2 tirages. Et dans ces 2 tirages, tu vas pouvoir tirer du coup un de ces joueurs-là en attaque Romario, Diego Forlan, Inzaghi, au milieu Beckham, Vieira et Nakata, en défense Beckenbauer, Carlos, Campbell et Puyol, quand même du lourd, et en gardien Oliver Kahn, ça se précise de plus en plus. On sent vraiment qu'il football arrive à grands pas. Est-ce que vous êtes hypé ou pas Pour l'instant, je comprends tout à fait que pas du tout. Mais moi, j'ai vraiment hâte de poncer le jeu pour vraiment savoir ce qu'il a dans le cœur. Pour l'instant, je suis sur un très bon avis. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le poncer sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de matchs. C'était Luthor, très bon dimanche les amis. On se retrouve très bientôt. Ciao